RQ-Flex est l'appareil lui-même, mais l'appareil est associé, si vous voulez, pour pouvoir faire des mesures, il faut payer ces, ces, ces bandelettes-là, qu'on appelle des bandelettes réflecto cantes Celui-là est fait pour, le, pour le, les mesures du fer en état d'ion FE, FE2+. On le voit bien ici, FE2+. Et ça, c'est une plage de mesure de 0,5 à 20 mg par litre. Euh, on a marqué aussi qu'il faut conserver euh, ce, ce, ce, ce, ce consommable entre 15 degrés et 25 degrés pour ce qui ne se détériore pas rapidement. Bien sûr, il faut lire soigneusement la notice à l'intérieur. Dans cette notice, en lisant, j'ai vu par exemple qu'ils nous disent que si on veut faire des mesures sur un échantillon d'eau, là par exemple un échantillon d'eau, eh pour garantir qu'on va garder, euh, parce que le Fe2+, vous savez, il s'oxyde très rapidement en Fe3+, il faut euh, ajouter de l'acide sulfurique ici pour ramener son pH dans cet échantillon d'eau entre 1 et 4. Et dans notre cas, nous avons ajouté 3 gouttes d'acide sulfurique concentré à 80 degrés, et le pH est autour de 2,5, ce qui est convenable pour ces mesures. Bon, une fois qu'on a ça, quand on ouvre cette boîte, on trouve dans cette notice, on trouve aussi euh, à l'intérieur les tests réflecto quand même. ça se présente comme ça, on a ces, petites, euh, ces petits indicateurs-là avec deux bandes au bout. C'est ça qu'on va plonger plus tard dans l'échantillon. Et euh, chaque boîte euh, de test comme ça vient avec euh, ce qu'on appelle aussi un code. Un code avec un numéro ici, celui-là c'est 221. Ce même numéro, on va le trouver sur la boîte, ici. On voit là, le chiffre qui est là commence par 221. Alors lorsqu'on va faire un peu plus tard le calibrage, en introduisant... Ce test à l'intérieur de l'appareil, le calibrage pour FE de plus, qu'on va mémoriser à une position particulière ici sur l'appareil, et eh bien on va voir apparaître aussi ce code, ce même code 221 pour le cas du fer, avec concentration entre 0,5 et 20 mg par litre.